Aujourd'hui le 2 mai 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales ont vaincu les unités ennemies dans les zones des colonies de Novoslovskua. Stelmakovka de la République populaire de Lugansk, Novomlinsk, Timkovka et Kamenka de la région de Kharkov. Les actions de deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été stoppées dans les zones des colonies de Sankovka et de brest et dans la région de Kharkiv. Au cours de la journée, jusqu'à 60 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules, un obusier des vins, ainsi qu'une monture d'artillerie automotrice Yosnika ont été détruits dans cette direction. En outre, un dépôt de munitions de la 14e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Kislovka dans la région de Kharkiv. Dans la direction Kranolimansky, l'aviation opérationnelle tactique et militaire, les tirs d'artillerie du groupe de forces au centre ont vaincu la main-d'œuvre et l'équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova. Neuf squads du peuple de Lugansk République seraient Brianka et Grigorovka de la République Populaire de Donetsk. Jusqu'à 65 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, deux voitures et deux obusiers des vins ont été détruits. Un dépôt de munitions de la 81e Brigade Aéromobile des Forces Armées Ukrainiennes a été touché près du village de Grigorovka dans la République Populaire de Donetsk. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut se sont battus dans la partie ouest de la ville d'Artmovsk. Au cours de la dernière journée, des avions russes ont effectué cette sortie dans cette zone. L'artillerie du groupement a effectué 74 missions de tir. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes sud ont vaincu les unités ennemies dans les zones des colonies de Chazovia, Bogdanovka et Grigorovka de la République populaire de Donetsk. Les troupes aéroportées ont effectué la tâche de fixer les unités des forces armées ukrainiennes sur les flancs des détachements d'assaut. Au cours des dernières 24 heures, jusqu'à 290 militaires ukrainiens et mercenaires étrangers, un char, quatre véhicules de combat blindés, six véhicules et un obusier des 20 ont été détruits dans cette direction. Dans les directions Sidonetsk et Zaporosy, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de force Vostok ont infligé une défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vigledar de la République populaire de Donetsk, Tmirovka, Gulyipol et Rokov de la région de Zaporozhye. Les pertes ennemies se sont élevées à plus de 50 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat blindés, quatre véhicules et un obusier des 30. Dans la direction de Kherson, jusqu'à 30 militaires ukrainiens et trois véhicules ont été détruits en une journée à la suite d'incendies. En outre, un dépôt de munitions de la 124e brigade de défense territoriale a été détruit près du village d'Antonovka dans la région de Kherson. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché quotidiennement 92 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes dans des positions de tir, des effectifs et du matériel, dans 124 districts. Trois avions de l'armée de l'air ukrainienne ont été détruits au moyen de la défense aérienne. Deux avions de combat ukrainiens MiG-29 ont été abattus près des colonies du Lianivka dans la République populaire de Donetsk et de Mirolyubovka dans la région de Kherson. De plus, un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu près du village de Volatanskoye, dans la région de Kherson. De plus, huit rocatimars, ainsi que deux missiles en ont été interceptés dans la journée. Six véhicules aériens sans pilote ukrainien ont été détruits dans les zones des colonies de Zitlovka, de la République populaire de Lugansk, de malaya Belozerka, de la région de Zaporosi, de Korsunka et de Kakovka, de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 416 avions, 230 hélicoptères, 3919 véhicules aériens sans pilote, 421 systèmes de missiles anti-aériens, chars et autres véhicules blindés de combat, 1095 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4709 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 9911 unités de véhicules militaires spéciaux.